Bonjour mes chers amis et bonne Journée internationale des femmes. Aujourd'hui, on célèbre les femmes et les filles qui nous entourent, nos amis, les membres de nos familles et nos collègues. Cette journée sert à vous célébrer, vous et vos réalisations. Le Canada compte de nombreuses pionnières qui nous ont montré que nos gestes, petits et grands, peuvent entraîner des changements positifs. Et c'est grâce à vous qu'on a franchi de grands pas vers l'égalité des sexes, c'est grâce à vous qu'on a investi dans des organisations de femmes qui font un travail essentiel sur le terrain. C'est grâce à vous qu'on a créé un congé parental plus souple. C'est grâce à vous qu'on a adopté une loi proactive sur l'équité salariale pour les travailleurs sous réglementation fédérale. Et c'est grâce à vous qu'on a fait des investissements sans précédent dans l'éducation des filles et dans la santé et les droits des femmes à travers le monde. Mais on sait qu'il reste du travail à faire. Les femmes et les filles continuent de subir de la violence fondée sur le sexe. Les femmes luttent encore pour l'équité salariale, et même en 2020, le droit fondamental des femmes de disposer de leur propre corps est remis en question. On sait aussi que les femmes autochtones, les femmes de minorités visibles et les femmes handicapées sont trop souvent victimes d'inégalités et de discriminations. Ce sont des enjeux majeurs qui ne se résoudront pas d'eux-mêmes. C'est pourquoi on doit continuer à nous demander ce qu'on peut faire pour aider les femmes et les personnes non-binaires à bâtir un avenir plus juste et plus équitable pour tout le monde. Dans nos maisons, nos communautés, nos milieux de travail, chacun de nous a un rôle à jouer pour veiller à ce que les droits de tous soient protégés de manière égale et à ce que la voix de tous soit entendue. Alors, aujourd'hui et tous les jours, célébrons ré les réalisations des femmes et continuons de militer pour le progrès, pour qu'on puisse tous atteindre notre plein potentiel. Parce que lorsque les femmes et les filles réussissent, on réussit tous.